Bonjour à toi cher spectateur, Arthur Rambaud de Laurent Canté. Bon déjà rien qu'avec son titre, je pense que les trois quarts d'entre vous vont penser que c'est une grosse blague. Mais au delà de ça, c'est un titre qui titille la curiosité. Et au delà de titiller la curiosité, c'est que moi personnellement j'ai une vraie attache avec Laurent Canté. Pas forcément une attache qui a toujours été à l'amiable, mais une vraie attache avec Laurent Canté, que ce soit à l'époque où j'étais en première ES et où j'ai découvert les ressources humaines, ou que ce soit quand j'ai eu la curiosité de voir entre les murs et que j'ai pas forcément été très réceptif, j'ai toujours trouvé le cinéma de ce mec tout de même très intéressant. Et c'est ça qui fait que ces sujets, je les trouve vraiment passionnants. Ils sont en rapport avec l'actualité, ils sont en rapport avec les thématiques profondes de notre société, et son nouveau long-métrage n'avait clairement pas l'air de déroger à la règle. Le résumé pour faire simple, Karim est un jeune auteur qui vient de publier son deuxième roman et qui semble promis à un brillant avenir. Mais lorsque son passé refait surface au travers de la figure d'Arthur Rambeau, les choses vont vite se compliquer pour lui. Arthur Rambeau est une œuvre qu'on va pouvoir facilement qualifier de très classique au sein de la filmographie de Laurent Canté. Au-delà de ça, je pense profondément que c'est un film dont vous allez être pour les trois quarts pas très intéressé Parce que c'est un film qui sur le papier peut sonner comme très sociétal, très psychologique, peut-être trop psychologique, peut-être même un petit peu trop orienté vers une forme d'intellectualisation du cinéma qui n'est pas toujours très appréciée de certains spectateurs, ce que je peux comprendre encore une fois parce qu'à vouloir trop intellectualiser le cinéma, on a tendance à perdre du côté spontané et émotionnel de celui-ci. Je dirais que Laurent Cantet a tout de même réussi à proposer ici un long-métrage qui est vraiment intéressant par de nombreux aspects que ce soit des aspects de pure écriture, que ce soit des aspects de pure mise en scène, au travers de plein de choses, il cherche à aborder des thèmes de société qui ici ont une résonance particulière. Parce que, mine de rien, on ne peut pas s'en cacher, les thématiques qu'il cherche à brasser au sein d'Arthur Rambeau sont des thématiques que l'on connaît aujourd'hui et que l'on connaît très bien, même trop bien malheureusement, tant on a tendance à voir que de tous les réseaux sociaux et de tout ce qui se passe aujourd'hui, peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qu'on est dit dans le passé, ça finit toujours par revenir. Et cette thématique est très intéressante parce qu'au sein du film de Laurent Canté, ça prend une, une puissance dramatique assez fascinante parce que en plus de se dire que le film est basé sur une histoire vraie, le film a une résonance actuelle particulièrement intéressante. Et au-delà de ça, on pourra toujours parler de la mise en scène qui peut sonner comme un peu classique, on pourra toujours parler de la narration qui peut-être a tendance à être un petit peu trop réduite, mais il y a quand même quelque chose qui se dégage de tout ça, et c'est ce qui, je pense, fait la force des films de Laurent Canté, cette accroche au réel et cette accroche à une forme de spontanéité sociétale qui, je trouve, est très intéressante à analyser. L'image numérique, l'image secondaire souvent de la plupart des gens de la société moderne, est un sujet vaste, que peu de cinéastes osent traiter sur le grand écran de cinéma, de peur de mal réussir à mettre en forme à quel point ce genre d'interaction et de construction d'un portrait humain moderne est un véritable casse-tête. Laurent Canté a toujours été fasciné par l'origine, justement, de la base sociale de ses personnages de cinéma, et l'histoire de Karim, a.k.a. Mehdi, dans la vraie vie, est en parfaite corrélation avec la base même de son cinéma, pour une œuvre qui reste assez classique par de nombreux aspects, mais qui porte un personnage et une logique dramatique assez juste dans sa base. En termes d'écriture, le scénario est écrit par Fanny Burdino, Samuel Doux et Laurent Canté. L'écriture repose vraiment sur des aspects de composition qui peuvent sembler très simples, dans le sens où... C'est assez intéressant, mais je me faisais la réflexion en sortant du film, qu'on pourrait presque le mettre en parallèle avec Illusion perdue de Xavier Giannoli sorti dernièrement, qui lui aussi est également une adaptation, même s'il n'est pas une adaptation d'un fait réel, c'est une adaptation littéraire, là où Arthur Rambeau est une adaptation d'un fait divers, où un certain Mehdi a été au centre d'une actualité tout de même extrêmement brûlante, et s'est retrouvé dans la même situation que Karim au centre du film. Et je trouve que les deux films abordent des thématiques qui sont finalement très similaires, dans le sens où on va, dans les deux cas, aborder des personnages qui vont partir avec des, avec des idéaux très concrets, finalement, de la société. Et au-delà de ce comté très concret, il va y avoir aussi cette envie de vouloir toucher quelque chose qui ne leur semblait pas être à bout de bras ou, en tout cas, à portée de main, à cause que ce soit tout simplement de leur milieu social ou que ce soit de leur envie de parler de quelque chose qui les touche. Et je trouve qu'au sein du film de Laurent Canté, ici, les trois scénaristes ont réussi à trouver des thématiques, des rapports de conflit, des, des traitements de personnages qui permettent de jouer justement avec la position de Karim et qui me rappellent beaucoup les situations dans lesquelles se retrouvait le personnage dans Illusion perdue. Et, et je trouve ça intéressant parce que les deux œuvres sont séparées par quasiment 200 ans d'histoire. Mais dans ces 200 ans, on a l'impression qu'on répète toujours les mêmes erreurs. que Ce sont des erreurs qui sont toujours liées à une certaine appréhension par rapport à un individu, par rapport à ses actions, par rapport à son passé, par rapport à, à ce qu'il a pu dire, ce qu'il a pu faire. Et, et je trouve que les trois auteurs ici, Burdino, Dou et Kanté, arrivent parfaitement à mettre ça en relief au sein de son scénario. Et, et même si ça peut sembler assez anecdotique par instant, même si on peut se dire que c'est fermé et qu'il n'y a pas forcément grand-chose de plus à développer, ça reste tout de même très intéressant à analyser. Et c'est là, je pense, que le film tire sa vraie puissance dramatique. Kanté, Burdino et Doux cherchent avant tout à développer un personnage face à l'opinion publique et intime auquel il va devoir faire face pour tenter de justifier ses propos, amenant une nouvelle fois avec beaucoup de justesse le questionnement autour de la portée d'une parole et du second degré qui en découle. Si le fond du récit et la base même de la dramaturgie sonnent comme un peu convenu et clairement on sent que les trois auteurs ne s'en cachent pas, on peut évidemment y voir une plus grande forme dramatique par le biais de nombreuses affaires qui ont eu lieu dernièrement dans le même genre et par le biais de l'importance de son passé lorsque l'on devient une personnalité publique. En termes de mise en scène, je pense c'est là que on peut clairement avoir l'impression que Laurent Kanté se repose un petit peu sur ses acquis. La mise en scène ici de Laurent Kanté n'est que rarement novatrice et ça épouse vraiment les aspects très, très classiques finalement de son cinéma un réalisme très ancré dans la vie de ces personnages, une envie de vraiment traiter le réel avec une telle brutalité que par instant on pourrait presque se dire que ça serait bien qu'il y ait un petit peu plus de cinéma, une émotion qui est tellement parfois peu présente à l'écran que lorsqu'elle arrive on a presque l'impression qu'elle est fausse. Et, et c'est ces aspects-là finalement qui je trouve desserrent un petit peu son cinéma, tout en renforçant certains aspects aussi, parce que dès qu'il y a une idée de mise en scène qui apparaît à l'écran, elle, elle pop et elle, elle marche du feu de Dieu. Je pense forcément à cette idée qu'il y a dans la première moitié du long métrage, qui consiste à mettre en rythmique l'évolution de Karim au sein de la société et l'apparition, ou en tout cas le retour sur le devant de la scène de ses différents tweets. Et c'est fait au travers d'un travail de montage que je trouve très intelligent, qui va vraiment jouer une cassure entre ce qui se passe à l'écran et ce qui s'est passé avant. Ce qu'il a pu penser, ce qu'il a pu dire, ce qu'il a pu évoquer au fil d'une actualité qui lui faisait rebondir en fonction de tweets qu'il choisissait de mettre en forme de manière plus ou moins cynique ou de plus ou moins noire. Et je trouve que ce travail de montage... C'est la vraie bonne idée de mise en scène qu'il y a au sein du film et c'est le truc qu'on va vraiment retenir. Parce que derrière, Laurent Canté se repose sur des aspects de mise en scène qui sont assez sommaires, assez simples et qui peuvent laisser un petit peu de marbre. Même si pour autant, encore une fois, c'est bien de replacer que ça fonctionne, ça reste efficace, ça reste juste. Ça n'est pas là comme une espèce de maladresse que Laurent Canté aurait voulu comme étant le reflet de sa filmographie passée. C'est vraiment Laurent Canté qui maîtrise les aspects de cinéma mais qui ne cherche pas à plus que ça les transcender. Kanté développe une scénographie très intéressante, qui n'appuie pas forcément l'idée de mettre trop en relief les réseaux sociaux avant l'humain, erreur souvent faite par la plupart des auteurs prenant pied au travers de leur réalisation dans ce monde souvent trouble et parfois énigmatique. La mise en scène de Kanté n'en est que plus subtile, que plus délicate, que plus fascinante même par instant, appuyant avec une grande justesse et une infinie finesse à quel point l'image sociale et l'image digitale sont finalement simplement reliées par les convictions que porte un homme. Ici, un personnage de cinéma basé sur la réalité, reflétant un idéal que les autres vont contester par la mise en avant de son passé. En termes de casting, tout le monde est bon. Je ne vais rien vous apprendre mais tout le monde est bon, que ce soit Antoine Reinhardt qui est un acteur que j'adore et qui mériterait clairement de porter un film qui ici est vraiment parfait, que ce soit Sofia Kames, qui est un acteur, pareil, divin, dans Mes frères et moi dernièrement il était extraordinaire, là c'est pareil il est très bon, que ce soit Biel Chegrani, que ce soit Sarah Enovsgerb que ce soit Hélène Alain que ce soit Shuaï Barif, Malika Zerouki ou Anne Alvaro, tous les acteurs sont vraiment excellents. Mais bien évidemment, vous vous en doutez, dans ce genre de film, il y a un acteur qui ressort, celui de la fiche principale, un acteur qui a été clairement mis sur le devant de la scène par Laurent Kanté il y a quand même un bon petit moment, qui ici le retrouve pour livrer une prestation parfaite, qui porte à merveille le long métrage. Rabban Oufella Oufela retrouve Kanté, et ce sont des retrouvailles fantastiques, tant l'acteur se donne corps et âme pour le réalisateur, qu'il a fait découvrir, livrant ici une prestation tout simplement divine et fascinante. Au bout du compte, Arthur Rambeau, c'est un film parfaitement ancré dans la filmographie de Laurent Cantet, C'est-à-dire que ça épouse parfaitement ses thématiques, ça épouse parfaitement sa mise en scène, ça épouse parfaitement son rapport aux acteurs et tout ce qui va avec. Mais il n'y a rien forcément vraiment de nouveau. Donc je pense profondément que c'est un film qui est très intéressant à analyser et qui a un affect par rapport à la société dans laquelle on est qui, je trouve, fonctionne. Mais j'ai peur que, comme tous les films de Laurent Cantet, ça soit tellement ancré dans une société d avec... Euh, un ancrage profond dans aujourd'hui, que peut-être demain ça n'aura plus forcément autant de sens. Comme c'est le cas des ressources humaines, comme c'est le cas d'Entre les murs, comme c'est le cas de l'atelier. Donc dans l'état actuel, Arthur Rambaud de Laurent Canté est un film très intéressant que je vous pousse à aller voir en salle. Mais j'ai peur qu'avec le temps, le film perde de son impact. C'est malheureusement ce qui guette beaucoup de longs métrages mais les films ancrés comme ça dans les thématiques de société, c'est souvent le cas. Mais en l'état actuel, Arthur Rambaud de Laurent Canté, ça reste un truc à voir en salle. A plus